complètement euh, artificielle, donc souvent c'est des élevages où elles n'ont pas forcément la possibilité de, de gratter le sol, en tout cas pas pour trouver leur nourriture, parce que ça va être fourni dans des mangeoires. Elles ne vont pas passer du temps à chercher la nourriture parce que euh, là aussi elle est tout de suite accessible dans les mangeoires, donc euh, elles n'auront pas beaucoup d'activités, ce qui veut dire qu'elles vont s'ennuyer. D'un point de vue social, au lieu d'être avec euh, différents sexes, différents âges, les poussins et ainsi de suite, on va les regrouper par âge et par sexe. Et on va les regrouper dans des conditions de surpeuplement où les individus sont très proches les uns des autres, n'ont pas la possibilité de s'en écarter comme ils le feraient dans la nature ou simplement en ayant un peu plus d'espace. Et du coup, ça génère évidemment des comportements agressifs parce que chacun essaie de, de défendre son espace.